Good morning alle idan ליתשש רג'ודו לולו נישמאתה ומרדחאי בן ישראל ופנני ותבורה בד אסתר. vous souhaitez aussi d'éditer une prochaine télémachia contactez les cinq minutes éternelles. Nous allons la sererative. Moi, pas regarder mission à zain. Acholetz ליבימתו אריו כי אחד מינאחין אב נחסים של אב. והאכונס את יבימתו. זכה בנחסים של אב. של אב. רבי יודו אומר בן כח בן כח. ימי ישם אב נחסים הוא אסור בקוותיה והיא אסורה בקוותיו. הוא אסור באימה, ובעם אמה, ובעם אביה. בביתה, ובבת ביתה, בזמן שהיא קיימת. ואחין מותרין והיא אסורה באביו, ובאבי אביו, ובאבי ובבן אחיו. מותר אדם מקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת חלוצתו. Deux, voire trois sujets dans notre Mishnah, c'est dommage des fois qu'il y a des Mishnahites qui sont toutes petites, qui vont très vite et d'autres Mishnahs qui sont vraiment longues, où il y a deux sujets vraiment, pas complexes, mais qui demandent beaucoup d'explications quand même. On commence avec le premier sujet, tout d'abord c'est l'héritage du frère qui décède en laissant une femme qui a besoin de faire le Iboum au D'accord On avait par exemple Reuven qui était marié à Rachel, il est décédé sans enfant. Et maintenant, l'achafix, la qu'un de ses frères, Shimon et Yehuda, il doit prendre cette femme en Yiboum. Maintenant, Reuven, il a des biens. Première partie d'Amishitan, on s'intéresse à savoir à qui vont revenir ces biens. Il y a deux situations. Il y a la situation où il va y avoir un frère qui va faire le Yiboum, et la situation où un frère va faire la Khalisa. Alors, la situation où il y a un frère qui va faire le Yiboum, on va prendre le cas où Shimon, par exemple, il, je vous explique d'abord à l'oral, après on va voir ça dans les mots, la situation, d'abord, Shimon, il va faire le Iboum à la belle-sœur, et bien, à l'aïvama, ben maintenant, Shimon, il va devenir, il va posséder, il va devenir le, le possesseur de tous les biens de Reuven. Il l'hérite, puisqu'il prend sa place, comme on, a, on avait dit du passouk, « Ve'ayaha bechor, Asher teled yakoum al-shem achiv » On avait expliqué que c'est un passouk, qu'il ne faut pas prendre au sens simple, que Khamim il prouve qu'il faut le lire autrement ce passouk, mais « Ve'ayaha bechor », et ce sera le grand frère qui prendra cette femme cher Teled, qui va la prendre pour pouvoir lui, mettre, lui, lui lui, lui, donner un enfant. Ce frère-là, celui qui fait le boum, ou Yaakov al shamachiv il va prendre la place de son frère, c'est-à-dire qu'il va prendre tous ses biens. On va avoir une discussion sur ce point-là d'abord. Est-ce que ça implique même le cas où le père de Rehouven, Yaakov, est encore vivant ou pas D'accord Très succinctement, tout d'abord, il faut savoir, quand il y a un frère qui décède, qu'il a pas toute personne qui décède. Il y a des ordres, on apprenait ça dans le fond de Baba Batra, il y a des ordres dans le, selon lesquels l'héritage va passer. Tout d'abord, ce sont les enfants qui héritent. S'il n'y a pas d'enfants, c'est d'abord le père qui hérite. Et s'il n'y a pas de père, alors ce seront ses frères. Après, s'il n'y a pas de frères, ça monte au grand-père, et puis on va avoir les oncles, et ainsi de suite, comme ça. Sans arrêt, on monte, et on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. D'accord C'est un principe de Baba, de Baba sur une livre je reviens sur le but de notre sujet. Maintenant, on a une situation un petit peu particulière où je, je, je reste avec le cas du hiboum e pour le moment. Je ne parle pas de Khalissa. On a donc un cas de hiboum. E Normalement, la Torah me dit, lorsque le frère va faire le hiboum, e il va prendre tout ce qui appartenait à son frère. Et sur ça, Rabiuda, ils vont me dire, attention, à condition qu'il n'y a pas de père qui est là. Mais s'il y a un père qui est là, si Yaakov est encore vivant, alors on revient au cas classique où c'est le père qui hérite son fils et pas le frère. D'accord C'est déduit tout ça de façon vaya est-ce qu'il faut le comparer à un cas de Hiroshah de Bechor ou pas C'est déduit ça de tout de suite. Maintenant, il y a le cas où il y a la Khalitza. Alors, la Khalitza, c'est-à-dire que finalement, il va y avoir un frère, Shimon, qui va se dévouer pour dire ah, Allez, c'est moi qui vais lui faire la Khalitza, c'est lui le grand frère, il va faire la Khalitza à cette femme, et bien, dans ce cas-là, l'héritage, la Michel va me rendre que l'héritage, il va se partager entre tous les frères. Le de la Michel, va dire que même celui qui a fait la Khalitza, on aurait pu croire que cette fois-ci, si tu la prends en femme, tu prends tout, et si tu la prends pas en femme, tu prends rien. La Michel va venir en prendre. Non, en réalité, tu prends comme tous les autres frères. Et là, de nouveau, là, cette fois-ci, s'il y a un frère, un, le père est encore présent, d'après tous les avis, ce sera le, frère, le père qui va hériter d'abord le fils. Et on fait tout ça dans les mots. Regardez, celui qui fait le ça Donc d'abord, il va l'éloigner, il n'apprend pas. Il devient comme un de tous ses frères pour son héritage. Donc il va hériter son frère, s'il n'y a pas de père. Par contre, Ve'mi Hashem Av, mais si toutefois il y a un père qui est présent, Yaakov est encore vivant, le père de Reuven, et bien dans ce cas-là, Nechasim Shel Av, les biens de reviendront au père, comme tout père qui est prioritaire pour mériter son fils, avant ses autres enfants, avant les frères du défunt. D'accord Ensuite, Akone Satyvimto, celui qui va maintenant prendre sa femme, en Iboum. Zachab Nechasim achiv, il va devenir possesseur, il va posséder les biens de son frère, c'est lui qui va prendre sa place. Sur ça, Rabbi Omer, Rabbi Uda vient nous dit « av shel av. » Que ce soit comme si ou comme ça, que ce soit qu'il ait fait la chalitza ou que le hiboum dans tous les cas où il y a un frère, un père qui est présent, c'est le père qui prendra les biens de son fils. Même s'il va faire le hiboum d'accord C'est du Dieu de Psukim, comme il dit le partenaire Va vaya bechor, ma bechor, en lo becha c'est lui que le, la Torah l'appelait le frère qui va faire le hiboum comme le Bechor, le grand frère qui a pris la responsabilité de faire le hiboum à sa femme, à sa belle-sœur, et dans ce cas-là, la Torah l'appelait Bechor pour nous faire une allusion aussi, que, autant que le frère aîné n'hérite une part, une double part, ou peu importe, que s'il n'y a pas de père, mais tant qu'il y a un père qui est là, le frère aîné ne prend rien. Alors le même principe aussi, d'accord Ensuite, deuxième sujet maintenant, on va s'intéresser à savoir, et un... Le cas de Khalitza. D'abord, on a déjà expliqué que lorsqu'il y a une femme qui est euh, préposée au Yiboum, alors d'une certaine manière, elle est une demi-femme. Il y a un certain lien marital, qu'on va dire, un certain rapport de Yichut entre, entre les frères et cette femme-là. C'est un peu leur femme. Et dire que c'est un peu leur femme, comme on a déjà insisté plusieurs fois, Dire que c'est un peu ma femme, ça signifie que si elle a des proches-parents, ses proches-parents, ils viennent interdit, autant que les proches-parents de ma femme sont réellement interdits. La sœur de ma femme, elle m'interdise, c'est un cas d'inceste. Eh bien, la sœur de ma elle me sera aussi interdite. Là, dans notre Mishnah, maintenant, on va s'adresser à quelque chose de particulier. C'est qu'on a, on va parler qu'il y a maintenant plusieurs frères. Reuven il est décédé. Il y a Shimon, Lévi et Yehuda. Shimon, Lévi et Yehuda, il y a trois frères. Pour le moment, ni Shimon, ni Nevi, ni Yoda ne pourra se marier avec la sœur de Rachel, Léa, qui n'a aucun rapport avec cette histoire. Elle est Rachel, elle était mariée avec Réouven, elle a par sa une autre sœur, Léa. Pour le moment, tant que Rachel attend qu'on lui fasse le hiboum ou la khalitza, aucun des frères ne peut se marier avec, ni avec, avec Rachel Vadaï, c'est la mise mais ne, peut, ne pourra pas se marier avec Léa, c'est interdit, c'est la sœur de sa femme, de sa demi-femme, c'est la sœur de sa yevama. Toutefois, lorsqu'il y en a un des frères qui va décider de lui faire, soit le hiboum ou même la khalitza, alors on va considérer que maintenant, il a tout concrétisé, tout ramassé chez lui. Maintenant C'est ce lui maintenant qui va continuer la ishout, le lien marital avec cette femme-là. Et dans ce cas-là, les autres frères pourront se marier avec les sœurs de Rachel. Donc je reprends le cas. Et que ce soit avec Iboum ou que ce soit avec Khalitza. Soit, on a maintenant Shimon, Lévi et Yehuda. Ils doivent tous les trois faire la Khalitza à Rachel qui est devant eux. Shimon va décider de faire la Khalitza. Eh bien, Lévi ou Yehuda auront le droit de se marier avec Léa. D'accord Mais peut on dire que Réhouven, en aucun cas, il ne pourra pas se marier avec Léa. Il ne pourra pas se marier avec Léa. Il ne pourra pas se marier avec la mère de Léa, avec de Rachel. Il ne pourra pas se marier avec la grand-mère de Rachel. Il ne pourra pas se marier avec Rachel, ni avec sa fille, ni avec sa petite-fille, si toutefois elle a des enfants de par ailleurs. Ok On fait ça dans les mots. Et on va regarder. « c'est celui qui fait la Ou lui, il n'a pas le droit de se marier avec toutes ses proches-parents. Et aussi, idem, et elle devient aussi interdite avec tous ses proches. Soit le frère qui a fait la Khalidzah, il avait un fils, ou il avait un petit-fils. Aucun, ni son fils ni son petit-fils, ne pourra se marier avec elle. Parce que maintenant, c'est quelque part la femme du père. Il y a aussi d'autres raisons pour il faut l'interdit. parce que c'est aussi la tante. Et aussi, la, la, la, la, la femme du, du frère défunt, elle se retrouver interdite. On ne va pas rentrer dans ça. Hein? D'accord En tout cas, comme ça, le Michel insiste. Lui, il va être interdit dans tous ses proches-parents à elle. Et elle, elle va être interdite à tous ses proches-parents à lui. En l'occurrence, lui, il n'aura plus le droit de se marier avec sa mère. Tandis que son frère, n'aura le droit de se marier avec sa mère. Parce que ce n'est plus sa femme. Ouais, imaginez que j'ai un beau frère. Euh, j'ai un frère qui a une femme, j'ai pour le moment le droit de me, de me marier avec sa mère, si sa mère elle est, elle est, elle est, elle est, elle est célibataire, ouais, il n'y a pas d'interdit, mais à partir du moment où je vais lui faire la khalisa, je n'aurai plus le droit de me marier avec elle, parce que c'est devenu ma femme. Donc, ou va être lui, celui qui va le khalisa, il va être, il va être interdit de se marier avec sa mère, ou Behemima ou avec la mère de sa mère, ou be'imah ou bien avec la mère de son père. Et idem aussi ou bébita, ou bébatbita, ou bébat bena, ni avec sa fille, si elle a une fille de par ailleurs d'un autre mariage précédent, ou bébatbita avec la fille de sa fille ou avec la fille de son fils. idem aussi, ou bah chota, Kayemet, ou bien avec sa soeur, tant que la Khalouza est Kayemet. Si elle décède, ça ne devient rien. C'est-à-dire, au même titre que un homme qui est marié avec une femme, quand sa femme décède, elle aura le droit de se marier avec sa belle-sœur, avec la sœur de sa femme. La sœur de la femme, elle n'est interdite que durant le vivant de sa, euh, de sa femme. Mais dès qu'elle décède, elle aura se marier avec sa belle-sœur. Même principe, il a fait la khalitsa à Rachel, Rachel va ensuite décéder, Shimon pourra se marier ensuite avec Léa. Ensuite. Par contre, tous les frères, ils sont permis de se marier avec toutes ces femmes-là. Parce que finalement, comme ils n'ont pas concrétisé la ishout, ni pour approcher, ni pour éloigner... D'accord, eux ils ont, ils ont ils sont restés passifs. Le frère il a décidé de prendre ça en main. Shimon il a fait la Khalidza. Lévi, Yehuda, eux ils ont n'ont pas eu de rapport, aucun contact avec avec Rachel. Finalement il s'avérait que ça n'a jamais été leur sœur, leur femme. Elle était potentiellement un potentiel de devenir sa femme, c'était une demi-femme. Mais dès que finalement c'est Shimon qui a concrétisé le la shoot pour lui faire la Khalidza, Tous les autres frères maintenant ils n'ont plus aucun aucun lien marital avec elle, tous des racines euh, de rétroactivement. Et dans ce cas-là, ils sont tous permis avec toutes ses proches parents. Lévi pourra se marier avec, Léa, il pourra se marier avec la mère de Rachel, il pourra se marier avec la grand-mère, avec la fille, avec la petite-fille. Maintenant, Veya Soura, maintenant, elle, elle va être interdite au père de celui qui a fait le Khalidza, c'est son beau-père, ou Aviv, ou est ni avec le grand-père, ni du côté paternel, du côté maternel, ou Béhaviv, ni avec son fils, ni avec son, son petit-fils, et voilà, Be'Aviv, ou bien ni par son frère aussi, la Khalidza n'aura plus le droit de se marier avec... Shimon, parce que de toute façon elle était déjà, euh, d'accord, c'était de toute façon sa et, euh, et elle était Skukal et Iboum, et elle n'a pas eu la khalitsa, ou Beven arrive aussi, ni avec, même avec le, son neveu, aussi. Ok Maintenant, ça, ça, ça provient d'un interdit du fait que, bon, on va pas, d'accord, on a compris. Oui Donc maintenant, elle a fait la khalitsa, on a, je reprends les, le cas, on a Rachel qui a eu la khalitsa de Shimon, elle pourra plus se marier tout avec tous les proches de Shimon, en l'occurrence, ni avec les ni avec neuda ni même avec les enfants de Lévi et Yehuda. Parce que les enfants de Lévi et Yehuda, ils ont parlé le semaine avec leur tante, qui est doublement leur tante, la femme du frère du père, par Réouven le défunt, et par Shimon en plus, qui fait la Ensuite, là on a une phrase, un petit peu, un code, dans la Mishnah, qui va être un petit peu délicat pour l'expliquer. Et c'est un jeu de mots, en fait. « Moutar sarat kovat alors on fait ça regarder comme ça. Un homme a le droit de se marier avec la proche parent de la co-épouse de sa khalutsa. Par contre, il n'a pas le droit de se marier avec la co-épouse du proche parent de sa khalutsa. Bon, c'est rien, il ne faut pas s'affoler, c'est un peu comme les super phrases, on ne peut pas tromper, on peut tromper mille fois une personne, on ne peut pas tromper une personne une fois, ou une personne mille pas. c'est le même principe aussi. C'est un, un code en fait, mais c'est très simple. Moutar Adam Bekrovat Sarat Khalutsato. On parle que. Alors, quand on a une situation, d'abord, moi j'ai une Khaloutza. Alors, on va prendre un cas où il y avait. On va prendre un cas de trois femmes. Deux qui sont des sœurs et une qui est une étrangère, d'abord, pour le moment. Donc, on a Rachel et Sarah et Myriam. D'accord Ou Dvora, allez. Rachel, Sarah et Dvora. Il y a trois femmes. Réouven était marié avec Dvora et Rachel. Shimon fait la Khalitsa à Dvora. Rachel, c'est la tsarat Khalutsato. Nachon, Rachel, c'est la co-épouse de sa Khalutsa. C'est la tsarat Khalutsato. Puisqu'ils viennent d'une même famille. Et, et Réouven, maintenant, donc maintenant, la Mishal va me dire comme ça. Bien. La, la, si toutefois il fait la Khalidza à Dvora, il le pourra bien évidemment. Shimon, plutôt, Shimon fait la Khalidza à Dvora, il pourra évidemment pas se marier avec Rachel. Ça, il n'y a pas de question, parce que de toute façon, c'est la la, la, la la femme de son frère qui n'a pas, pas fait la, le hiboum, il, il a pas fait la Khalidza, il plus tard. Par contre, il pourra se marier avec Léa. Parce que Léa, c'est la crovate, tsarat Khalidzato. C'est la proche parent de la co-épouse de sa Khalidza. D'accord C'est simple, c'est pas compliqué, d'accord S'il faisait la chalitza à Rachel, il pourra plus se marier ni avec Léa, ni avec Dvora, Parce que, Dvora, bien évidemment, puisque son frère, il a laissé deux femmes, si tu fais pas le hibou à la chalitza, tu pourras rien, tu pourras, tu pourras plus jamais te marier avec elle. Mais même, pire que ça, puisqu'il a fait la chalitza à Rachel, il pourra pas se marier avec Léa. Mais par contre, s'il a fait la chalitza à Dvora, alors... La sœur de Rachel, elle pourra devenir sa femme. Par contre, Ve'asur, Betzarat, Krovat, Khalutsato. Alors là, s'il me déconcentre, je ne vais pas réussir. Ve'asur, Betzarat, Krovat, Khalutsato. Donc j'ai une Khalutsa, qui a une Krova. Donc j'ai fait la Khalutsa à Rachel, qui a, qui a une sœur qui s'appelle Léa. Et si cette Léa, elle est. Elle a une Sarah, alors je ne pourrais pas mal avec elle. Ça explique en fait comme ça. J'avais, en fait, il y avait, on va prendre Shimon, non, on va prendre Lévi. Il avait deux frères qui étaient mariés, un à Rachel et un à Sarah. Ok Un qui était marié à Rachel et un à Sarah. Celui qui était marié à Rachel, Rouven il avait, il, avait, il, avait, il, avait il avait deux femmes. Il avait Rachel et il avait Dvora. Non, excusez-moi. Plutôt, Shimon, il a deux femmes, Dvora et Léa. Le premier qui décède, c'est Réhouven. Donc, chez Lévi, il va lui faire la Khalitsa. Donc, maintenant, Rachel, c'est devenu la Halutsa de Lévi. D'accord La sœur de Rachel, qui est Léa, qui est la femme de Shimon, elle va lui devenir interdite à cause de Achot Khalutzato. Korovat Khalutzato. Lorsque Shimon décède, Lévi ne pourra pas faire le hiboum ni à Dvorah, ni à Léa. Parce que Léa, c'est la Achot Chaloutzato. En théorie, maintenant, Shimon décède, il, il devrait se marier avec elle. Mais puisqu'à l'époque, il a fait la chalitza à sa sœur, déjà Rachel, qui était donc un peu sa femme, il s'avère que maintenant, c'était sa demi-femme. Lorsque maintenant, Lévi se retrouve avec Léa qui lui tombe devant en Yiboum, il ne peut plus lui faire le Yiboum, parce qu'il a déjà été pseudo-marié avec sa sœur Rachel, quand il a fait la chalitza. Et la tsara, la co-épouse, la deuxième Dvora et eh bien il ne pourra plus se marier avec, avec elle non plus, à cause de Midera Banane, c'est considéré comme la Tzara Puisque maintenant, Léa, elle est considérée comme un peu la proche-parent, la sœur de sa femme, et eh bien, comme vous connaissez déjà le principe depuis la première Mishan Gyevamot, la sœur de sa femme, elle interdit aussi les Tsarot, les co d'accord C'est tout pour aujourd'hui, souhaite une journée pleine de la